Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, supprimer les, les résultats qui sont identiques dans un, dans un select, Donc, ce qu'on appelle les doublons. Donc, euh, il peut arriver que quand on fasse un, un select, on obtienne des résultats qui soient euh, similaires. Par exemple, je euh, vais va regarder la table rendez-vous, en supposant que je, je vais récupérer euh, tous les numéros des clients qui ont qui eu des rendez-vous. Donc là... Je vais écrire ça comme ça. Hein. Je veux tous les numéros des clients qui ont eu un rendez-vous. Donc, Si je fais ça, évidemment, si je veux savoir tous les clients qui ont un rendez-vous, ben là, je serais tenté de répondre, il y, a, il y a 10 clients, mais quand on regarde, il y a ce qu'on appelle des doublons. Hein. Le, le 2 il est venu plusieurs fois, le 3 également. Donc, Pour faire ça, on va utiliser, non pas, on va rajouter distinct. Voilà, on va dire, je veux tous les numéros des clients distincts. RDV. Donc, dans ce cas-là, 2, 2, voilà, j'ai mes 7 clients. D'accord. Donc, 7 clients, c'est-à-dire que les numéros qui ont été en double, qui étaient en doublon, ils ont été supprimés par le, par le distinct. Donc, on va regarder un autre un autre cas. Par exemple, je veux savoir euh, tous les clients qui, euh, qui ont versé moins de 500 euros sur leur compte. Alors, il y a une table qui s'appelle Mouvement. Mouvement, c'est les opérations bancaires, hein, et euh, dans lequel le montant moi je veux qu'il soit inférieur à 500 euros donc tous les clients qui ont fait ça alors si je fais ça pareil là on me dit euh, non j'ai pas six clients qui ont fait ça hein. j'en ai donc le 6 il est venu deux fois le 3 deux fois donc je vais je rappelle ma, ma commande dans l'historique là et je vais rajouter que dans mon résultat je veux que l'ID client soit distinct donc qu'il soit unique donc on enlève les doublons et donc finalement je peux dire voilà j'ai quatre clients euh, qui ont versé des montants de inférieurs à 500 euros. Peut-être des versés des montants supérieurs, mais ils ont fait au moins un versement euh, sur euh, des montants euh, inférieurs à 500 euros. Et donc quand je dis mon nombre de clients là, bah, je les compte pas en double. Donc voilà, je suis super content. Euh, comme d'hab, on a, on a atteint l'objectif. Euh, donc euh, sur ce, euh, bah, je vous dis euh, merci pour votre, euh, pour votre attention euh, et à bientôt.